Alors, quelles ont été les énergies qui ont été intégrées aujourd'hui dans le groupe On a été euh, uniquement de, euh, dans la mise en lien. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on euh, lorsqu se met en lien Donc, il est question évidemment d'ouverture du cœur. Euh, être en lien avec l'autre, on a peur, lorsqu'on est en lien avec l'autre, on a peur de se perdre dans le lien à l'autre. On, a, on se perd dans le lien à l'autre, on a, on a une peur de, se, de devoir se sacrifier. Et on, on ne sait pas comment euh, faire jaillir sa valeur lorsque l'autre est présent dans la pièce, lorsqu'il y a quelqu'un d'autre que ce soit, que ce soit un collectif, que ce soit une personne, ou que ce soit notre place dans la société, que ce soit dans la famille. En fait, il a, on a vraiment... Euh, une croyance d'être totalement inadapté au monde extérieur, et donc on se crée une carapace, euh, on s'enferme à l'intérieur et on se crée une carapace, tout simplement. Euh, dans cette carapace, on refuse d'exposer de, euh, de, ses fragilités à l'extérieur, évidemment, parce que c'est une carapace, mais en plus, on se refuse à, se les, à les vivre avec soi-même. Le choix central, et qu'est-ce qui a été intégré par la structure du groupe où je, ce soir pendant ces quatre heures, c'est le choix de se mettre en lien. Se mettre en lien, c'est un choix. Euh, se mettre en lien, ce n'est pas se mettre soi sur un piédestal, ce n'est pas mettre non plus l'autre sur un piédestal, ce n'est pas soumettre l'autre, ce n'est pas se soumettre. Euh, il n'y a aucun... Euh, aucune quête de perfection à avoir en face de l'autre rien du tout pourquoi parce que se mettre en lien c'est un choix fondamental de se découvrir soi et uniquement soi soi qui est un principe multidimensionnel, multifacette nous on se place sur euh, voilà euh, pourquoi on, on, on se refuse à aller dans ce, dans ce truc multifacette parce que c'est du pouvoir c'est pour ça qu'on s'enferme à l'intérieur parce que, euh, on a peur d'exprimer de, le contenu de soi-même qui est notre pouvoir. Et on se perche dans des, euh, dans des scénarios psychiques euh, liés à la famille, soumission, domination, je mets l'eau sur un piédestal, euh, qui est le chef, euh, peur de passer à l'action. Et tout ça crée un monde fictif, factice, un monde euh, psychique en carton-pâte euh, qui n'est pas du tout la réalité. Et dans ce monde-là, on se pense inadapté. On se pense sans pouvoir. On, on se pense déconnecté euh, de notre féminin sacré. On se pense déconnecté de notre masculin sacré. On se pense déconnecté de notre intégrité. Et pour ça, la clé euh, qui a été intégré par le groupe de ce soir, la clé d'évolution, c'est la mise en lien, les amis. La mise en lien fait flipper, totalement flipper. Mais en même temps, c'est euh, une proposition de voix qui s'offre à nous. Dans cette proposition de voix, une, un des potentiels c'est que ce que je percevais comme étant des fragilités sont en fait des forces, tout simplement. Je, je me percevais à partir d'un certain point de vue. Je me pensais fragile, je me pensais inapte à la société, inadapté à la société. Et en activant cette clé, donc la mise en lien, je, à travers l'expérience, je m'aperçois. Que la fragilité n'en était pas forcément une. Et il y a vraiment là-dedans rien à régler, rien à résoudre. Ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a rien à résoudre de soi. L'énigme comment je pourrais dire ça Notre esprit, notre corps, nos, nos émotions, toute nos, notre profondeur euh, n'est pas à résoudre, c'est à explorer, c'est à embrasser, c'est à reconnaître, c'est à voir, c'est à appréhender, c'est à toucher, c'est à palper, c'est à goûter, c'est à tâtonner. Voilà la clé. Et là, on est à notre place. À cet endroit précis, on est à notre place. Voilà ce qu'on a intégré ce soir. N'hésitez pas, pas à mettre un pouce à la vidéo sur YouTube, à aller sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, euh, et, à, et à liker la vidéo, à mettre des commentaires si ça vous chante. Euh, merci pour la soirée ça faisait deux semaines que je n'avais pas fait, ça m'avait manqué euh, je vous donne rendez-vous du coup ce dimanche je le redis une dernière fois pour la conférence les stratégies de manipulation si ça vous intéresse allez voir ma page pro facebook euh, ma page facebook et inscrivez-vous sur le lien qui est en description et euh, donc c'est pour ce dimanche, le dimanche suivant c'est sur les émotions, euh, sur mon site internet il y a le lien sur mon blog vivre les énergies et les mondes spirituels et n'oubliez pas qu'à partir de euh, lundi 19, euh, j'envoie je, des mails réguliers de résumés de séance, ce seront des condensés de euh, tout ce que je peux connecter comme information d'évolution donc des clés d'évolution et des nœuds d'évolution que les personnes ont connectés. bien évidemment ces mails sont des résumés écrits, anonymes euh, je ne donne aucune information sur la problématique de la personne, sur quelles questions elle a posé, etc. etc. et voilà euh, et sinon bah, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour euh, les mercredis de l'éveil le matin et cartographie de l'inconscient le soir. Je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine. Salut